Sur KDUN Live, lorsqu'on a un élément, euh, un clip qu'on a mis dans la table de montage et qu'on souhaite le supprimer, on remarque que si on fait un clic droit, il n'y a pas l'option supprimer. Pour le supprimer, on sélectionne donc l'élément qui devient rouge et on appuie sur la touche supprimer du clavier.